Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout qu'on pourra se voir bientôt la semaine prochaine en direct live dans la vraie vie. Aujourd'hui, un petit peu de géométrie. Alors, euh, on commence par quelque chose qui peut paraître tout simple. Si je vous dis, trace un carré de 2,7 cm de côté. Alors d'abord, vous allez écrire la phrase là sur votre feuille. Trace un carré de 2,7 cm de côté. Et moi, je vais faire juste un schéma. Un schéma, c'est quelque chose comme ça. Voilà, j'ai tracé un carré. Un carré, il a tous ses côtés égaux. Donc, je mets un codage comme ça. Deux petits traits, deux petits traits, deux petits traits, deux petits traits. Et puis ici, j'écris 2,7 cm. Ça veut dire que tous les côtés, ils sont de la même longueur, ils, font de la long... ils sont de la même longueur, ils font 2,7 cm. Si c'est un carré, il y a aussi des angles droits. Donc je mets des angles droits comme ça. Je vous demande de reproduire ce petit schéma sur votre feuille. Bon, vous peut-être vous regardez la fin de la vidéo, puis vous le ferez après. Et vous voyez, je vous embête parce que je le demande de le faire en oblique ce carré. Déjà, le schéma, voilà, de le faire un peu en oblique, euh, le mieux possible, mais en essayant de pas trop suivre les lignes du cahier. Bon, vous essayez. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Ce qui est sûr, c'est qu'après, je vous demande de vraiment le faire en oblique. Écoutez bien. Tous les ans, il y en a qui se trompent là-dessus. Donc, je vais tracer mon carré, mais au lieu de suivre la ligne là, je vous demande de mettre euh, votre équerre en perpendiculaire. Et donc là... Je trace et je vais jusque 2,7 cm. J'ai un côté et je marque l'angle droit. Ici, je vais mettre mon équerre comme ça. Attention, je vais faire, là c'est pour, pour les droitiers, s'il y a des gauchers parmi vous, je ne sais pas. Je vais le refaire après. Bref, je mets bien mon angle droit là et après de l'autre côté, je trace. Mais là, vous voyez, j'ai pas la bonne mesure. Eh bien, une fois que j'ai fait mon angle droit, je peux coder mon angle droit. Coder, ça veut dire mettre le petit truc comme ça. Et là, je reprends la bonne mesure et je vais à 2,7 de petits traits pour dire que c'est la même longueur que ça. Je continue à tourner mon équerre pour mettre un côté de l'angle droit ici. Et puis, je vais tracer de l'autre côté. Prenez le temps de bien positionner. Voilà, je suis là, je trace, je mets mon angle droit et il faut que ça fasse 2,7. Donc ensuite je reprends mon équerre, c'est seulement après que je m'arrange pour que ça fasse 2,7 cm. Encore deux petits traits pour dire qu'ils font tous pareil. Si je ne me suis pas trompée, le dernier côté, il fait 2,7. Vous voyez là, moi il fait presque 2,8. Bon, allez, on va dire que ça va. Et c'est encore le même côté, donc deux petits traits, là il y a aussi un angle droit, là il y a aussi un angle droit. Pour les gauchers, alors même si vous n'êtes pas gaucher, vous pouvez regarder, parce qu'en fait, euh, ça peut servir. Euh, 2, donc je tiens mon, mon crayon de la main gauche, ok, je pars de 0, je vais jusque 2,7. Bon, je vais avoir du mal, hein, parce que moi je suis pas gauchère. Alors... Premièrement, je fais le, mon angle droit, là, je vais le faire en fait à gauche. Donc je mets bien mon équerre là, et puis je trace de l'autre côté. Et vous voyez ici, il n'y a carrément pas de mesure. Mais c'est pas grave, je commence par faire mon angle droit. Ensuite, je mesure. Alors, je mets par exemple mon 2,7 ici là-haut, et je vais m'arrêter à 0. Mesurer dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, il faut que ça fasse 2,7. Je mets deux petits traits. Je continue à tourner mon équerre. Je la mets comme ça, comme ceci. Je vérifie bien que j'ai mon angle droit là. Et je trace de l'autre côté. Je mets mon angle droit. Et je mesure la bonne, la bonne longueur. Donc ici, 2,7. Je mets deux petits traits. Et je vérifie, est-ce que j'ai la bonne mesure ici Si j'ai la bonne mesure, je dois avoir 2,7. Pas mal Effectivement, j'ai 2,7. Et si, là aussi, 2,7, ça veut dire que j'ai des angles droits aussi partout, que j'ai un carré. Si vous voulez, vous pouvez même tracer un carré de la main droite et puis un carré de la main gauche. Au moins un, et attention, je vous rappelle, il faut le faire en oblique. Et si je vous demande maintenant de calculer combien fait le tour de ce carré, comment vous allez faire Eh bien, vous allez appeler euh, par exemple P, parce qu'en fait, ça s'appelle le périmètre. Je vais dire donc P. Comment je fais pour calculer le tour C'était 2,7 cm au début. Quatre fois, eh bien, ça fait donc 2,7 cm plus 2,7 cm plus 2,7 cm plus 2,7 cm. Plus Attention, si vous ne voyez pas dans la vidéo, parce que c'est trop loin ou pas précis, etc., ce n'est pas grave, hein vous réfléchissez un petit peu. Comment vous faites pour, aller, pour trouver tout le tour Et ben, vous n'avez pas besoin de voir ce qui est écrit pour savoir, pour penser à l'écrire. Vous faites votre calcul. Attention, il faudra sans doute que vous posiez votre opération. 2,7, plus 2,7, plus 2,7. Vous posez votre opération, vous ne vous trompez pas dans les retenues. Si vous savez le faire, tant mieux, sinon je vous le fais un coup. 7 et 7, 14 et 7, 21 et 7, 28. Je pose 8, je retiens 2 et j'ai la virgule. 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10. 10,8. Ça fait donc 10,8 cm. Quand je fais tout le tour de mon carré, que ce soit celui-ci ou celui-là, j'obtiens 10,8 cm et je souligne à la règle. C'était mon carré. Je vais vous demander maintenant, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous demander juste après le carré Un rectangle. Alors, je vais dire, trace un rectangle de 2,7 cm de largeur et dont la longueur est deux fois plus grande. Très bien. Je fais un schéma. Allez, j'utilise les lignes. Là, ce sera plus facile. Donc, on me dit 2,7 cm ici la largeur et la longueur elle est deux fois plus grande deux fois plus grande que 2,7 et eh bien je fais deux fois 2,7 ça fait combien ça deux fois 2,7 2 ,7 deux fois 7 14 je pose 4 je retiens 1 2 fois 2 4 et un 5 avec la virgule ça veut dire que ça ici là la longueur elle fait 5,4 cm s'il y a deux petits traits et deux petits traits là ici je vais mettre par exemple un petit trait un petit trait et je dois tracer mon rectangle. Attention, pareil, comme tout à l'heure, en oblique. Donc, je commence par tracer un segment en oblique de 5,4. Je dis, fais un petit trait. pas presque, on va le dire, donc. Hop, donc j'ai mon segment là. Après... Euh, je mets bien mon côté de l'angle droit ici vérifiez bien, allez-y tranquille, hein. Bon, moi j'y arrive bien il y en a peut-être qui arrivent bien, mais il y en a peut-être qui mettent du temps tant pis, c'est pas grave prenez le temps dont vous avez besoin je mets l'angle droit et ce côté là, après je le mesure je m'arrange pour qu'il fasse 2,7 cm et je mets deux petits traits j'étais là, je continue à tourner mon équerre je continue à tourner mon équerre. Si là, c'est bien le long de l'équerre, de l'autre côté de l'angle droit, je trace ici. Je trace ici, vous voyez, je mets l'angle droit. Et on a dit que c'était 5,4. Donc, je remets bien mon 0, 5,4. Ah, ben j'étais pile. Et je mets un petit trait pour dire c'est la même longueur qu'en face. Si je ne me suis pas trompée, combien j'ai ici 2,7, dis donc, j'ai 2,7, je suis trop forte. Et donc là, j'ai un angle droit, et là aussi. Je le fais un peu vite fait pour les gauchers. Donc les gauchers, ils vont avoir leur crayon à gauche. Euh, ici, ça fait 5,4. Hop, hop. Là, je vais avoir mon angle droit, donc je garde mon équerre ici, là. Et je trace, J'ai pas la mesure, mais je peux m'arranger, je tourne, et donc, là, j'ai 2,7, donc je mets mon trait à 0 et il faut que je continue, il faut que je continue à tourner, je... ah, mais non, ouais, ouais, voilà, j'ai toujours un peu de mal à engaucher, euh, du coup, là, je prends comme ça, ici, je vérifie que c'est dans le bon sens, et du coup, après, je peux tracer ici, je mets mon angle droit là, ici c'était un petit trait, là c'est deux petits traits, là c'est un petit trait. Et ici il faut que j'aille à 5,4. Hop, si je me suis pas trompée, combien j'ai ici 2,7. disons donc, je suis vraiment très forte. Et si vous n'y arrivez pas bien, ce n'est pas grave. Par contre, vous essayez de le faire bien précisément. Vous essayez de ne pas trop appuyer sur votre crayon. Vous le faites le mieux possible. Et vous pensez à mettre le codage des longueurs égales et des angles droits. Si je veux calculer le tour de ce rectangle, combien ça fait Je rappelle que ça s'appelle le périmètre. C'est pour ça que j'écris petit p. Alors ici, ça fait combien 5,4 cm. Ici, ça fait combien 2,7 cm. Ici, ça fait combien 5,4 cm. Ici, ça fait combien 2,7 cm. Vous calculez tout ça, là. Vous posez votre opération. Je vous laisse faire. Et le résultat, vous le mettez là. Et vous soulignez. Dernière chose que je vous demande de faire, c'est euh, ce que vous avez sans doute fait un jour à l'école primaire, en faisant euh, une rosace là, pour faire un truc qui s'appelle un hexagone, qui a six côtés, six côtés comme ça, et en fait, il y a une manière de faire, d'utiliser le compas pour avoir pile six sommets, donc un hexagone. Comment on fait je vais vous demander de tracer un hexagone qui a 2,7 cm encore on aime bien le 2,7 aujourd'hui 2,7 cm de rayon alors regardez bien c'est pas très loin de la caméra je commence ah oui déjà vous tracez vous placez un point vous mettez votre la pointe du compas ici vous tenez en haut, surtout vous ne traînez pas votre crayon. Si vous tenez quelque chose, c'est la pointe, là, mais pas le crayon, sinon ça va bouger. Et alors, donc je redis, vous voyez là, c'était bien parti, puis là j'ai eu besoin de, de tenir. Ben voilà, très bien. J'ai fait mon cercle. Je garde le même écartement, je ne bouge pas l'écartement de mon cercle. Et je vais pointer par exemple ici. Je pointe n'importe où et je vais avancer avec mon crayon avec mon compas. Et si je ne me suis pas trompé, qu'est-ce qui se passe Eh ben, j'arrive pile au début. Alors, vous voyez, ah, celui-là, il ne s'est pas mis. Euh, là, ça s'est décalé d'un millimètre, mais on va dire c'est pas mal. Quand je fais six points comme ça avec le compas, regardez ce, qu -ce qui va se passer. Si je relis tous les points, j'obtiens une figure à six côtés. Une figure à six côtés, comment ça s'appelle ça s'appelle un hexagone. La France, on dit qu'elle a une forme d'hexagone. Mais en plus, là, il est régulier, mon hexagone, parce que si vous mesurez tous les côtés, vous allez mesurer tous les côtés, vous allez voir qu'ils font tous la même chose. Et ils font... Ah bah tiens, ça alors Ils font 2,8, 2,7. Est-ce que c'est encore la même chose Et comment ça se fait que ce serait la même chose Ce serait étonnant, non Là, ça fait 2,7, là, ça fait 2,7, et ici, ça ferait encore 2,7 cm. Est-ce que quelqu'un arrive à trouver pourquoi est-ce que ici, ça fait 2,7 cm S'il y en a un qui trouve, euh, je lui donne une grosse récompense. En tout cas, je vais faire le tour là. Comment je vais calculer le périmètre de cet hexagone 2,7 cm plus 2,7 cm. Je ne vais plus avoir beaucoup de place. Hein, plus 2,7 cm. Je vais aller à la ligne. Plus 2,7 cm plus 2,7 cm. Plus 2,7 cm. Plus comme tout à l'heure, alors là, j'essaie de ne pas me mélanger les pinceaux. Vous calculez cette opération, vous posez et vous écrivez le résultat. Bon, et eh bien si vous faites déjà tout ça très bien, très soigneusement, c'est parfait. Et euh, je vais vous demander en plus, parce que pour voir que vous êtes très fort, après, vous allez essayer de prendre une photo de votre travail vous prenez une photo donc là c'est plus facile avec un téléphone ou avec euh, une tablette sinon vous essayez de trouver et puis vous allez m'envoyer la photo de ce travail sur le lien que je vais vous indiquer après vous cliquez sur le lien et on va vous demander d'envoyer votre photo d'accord j'espère que vous aurez très bien fait j'espère que vous êtes content ah oui vous pouvez éventuellement les colorier aussi vos carrés vos rectangles si vous voulez les colorier mais soigneusement Bonne journée et à bientôt